Thank you. Dorothée Briomont, directrice de Solal, association qui facilite les dons entre les agriculteurs et les associations d'aide alimentaire. Nous apportons des produits frais euh, via les associations d'aide alimentaire à 4 millions de personnes euh, qui n'ont pas accès à ces produits et qui ont une santé euh, fragilisée par euh, une alimentation euh, peu diversifiée. Nous sommes au service euh, des agriculteurs et... Euh, et Agrica tient à, à mettre en, en avant ce, ce partenariat parce que je crois qu'il correspond entièrement à leurs valeurs, leurs valeurs de solidarité, de lutte contre le gaspillage alimentaire et la précarité alimentaire. En 5 ans, Solal a distribué 14 000 tonnes de produits agricoles aux associations d'aide alimentaire, ce qui équivaut à 28 millions de repas. Solal est innovante puisque finalement, Personne euh, ne récupérait jusqu'à présent, ne facilitait, n'organisait les dons euh, des agriculteurs vers les associations d'aide alimentaire. Ça pouvait être fait de façon individuelle, mais l'idée de Solal, c'est bien évidemment de massifier ces dons, de repérer les acteurs qui peuvent donner, les gisements, et de mettre en relation avec les associations d'aide alimentaire. Donc c'était finalement un chaînon crucial dans le, dans le panorama de l'aide alimentaire, mais qui était manquant.